Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration de la gestion des réservations de documents numériques euh, NBDI.com Alors dans Bokeh, lorsqu'un document euh, n'est plus euh, disponible euh, c'est à dire que le nombre de prêts simultanés euh, est atteint euh, actuellement on affichait euh, l'emprunt possible, c'est à dire que le bouton d'emprunt n'était pas visible et on expliquait la, la raison euh, de cet emprunt impossible. Aujourd'hui, vous pouvez activer dans bouquin un système de gestion de réservation, c'est-à-dire que lorsque l'abonné ne peut plus emprunter euh, le document, parce que le nombre de prêts simultanés est atteint, entre autres, il a la possibilité de réserver ce document. Voilà. Donc si j'analyse cette notice, c'est dur de mourir au printemps, euh, via le bouton inspecteur gadget, je vois que j'ai 9 prêts simultanés en cours, et que le nombre de prêts simultanés autorisés est de 9. Donc il n'y a plus de euh, prêts restants euh, pour les abonnés qui voudraient emprunter ce euh, document. Donc lisiane a euh, la possibilité, dans ce cas-là, de réserver euh, ce document. Euh, de même, euh, l'utilisatrice Émilie, euh, La page, voilà, a la possibilité de réserver aussi ce document et elle voit qu'il y a une réservation en attente. Voilà. Donc chaque utilisateur verra dans euh, sa fiche de, de réservation la liste de, de documents euh, empruntés. Donc là, Emilie qui a emprunté ce document en deuxième se trouve en rang 2 et on voit que sa réservation est en attente. Elle a la possibilité de euh, supprimer euh, cette réservation euh, à l'instar d'un document euh, physique. Donc ici, pour libérer euh, des jetons pour pouvoir euh, tester, je peux modifier la, la variable limite, qui est le nombre de prêts simultanés autorisés. Ici, je vais passer à 11 pour euh, simuler le fait que deux prêts se sont, se sont libérés. Donc, à ce niveau-là, euh, lorsqu'on lance le batch euh, d'Ilicom ici, alors qu'il est lancé quotidiennement la nuit, euh, c'est ce batch-là qui va allouer les réservations. C'est-à-dire qu'il va regarder si euh, des réservations sont en attente, et euh, par rapport à ces réservations, si des prêts sont de nouveau disponibles, il va les affecter. A savoir que si des réservations sont sur un document numérique euh, et qui a plus de réservations que de prêts disponibles évidemment les autres abonnés qui n'ont pas réservé ne pourront pas emprunter ce document euh, donc ce qui va se passer c'est que lorsque ce badge tourne euh, les réservations vont être allouées et les utilisateurs vont recevoir un mail lorsque la réservation est allouée comme ceci le document euh, etc etc vous est réservé et vous pouvez l'emprunter jusqu'au samedi 16 novembre 2019. À ce moment-là, euh, si je rafraîchis la page, l'utilisateur qui a une réservation sur ce document-là va pouvoir euh, l'emprunter de manière effective. Voilà. Euh, le tableau de bord côté administrateur euh, affiche une nouvelle colonne qui est le nombre de réservations sur les documents. Là, il y a deux réservations sur euh, C'est dur de mourir au printemps. Et euh, côté Cosmogramme, dans le journal des intégrations, euh, vous avez la possibilité de voir de manière technique euh, ce qui s'est passé. Donc lorsque les, euh, les batchs sont exécutés et que les réservations sont allouées, on voit si un mail a été envoyé et on voit que la réservation en question a été affectée à tel euh, utilisateur. Voilà. C'est tout pour cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration.